Bonjour le roi Fodop. On a très bien dormi. Bonjour la reine étoile. Je veux savoir ce que mangé. Je n'ai pas encore mangé. Quand je me suis réveillé, ma priorité, c'était de venir faire une vidéo. Donc je demande l'assistance de nos ancêtres dans la présence du Saint-Esprit que ce que je vais dire ici puisse vous toucher que ça vous apporte des réponses toute âme qui a été forgée contre vous je déclare que ces armes sont sans effet Au nom de jésus christ amen et c'est pas à quelle heure euh, toi tu vas regarder ça peut-être tu vas regarder plus tard <cười> deux choses la première tu es au milieu d'une bataille tu es au milieu d'une bataille tu es comme et quand tu es dans une bataille contrairement à ce que tu avais avant quand tu étais dans la bataille tu ne connaissais pas ce qui t'arrivait tu savais même pas pourquoi est ce que ça t'arrivait genre je me suis réveillé ce matin mais pourquoi pourquoi vous pourquoi pourquoi vous venez m'attaquer Pourquoi j'ai des pensées comme ça là Pourquoi Tu ne connaissais pas. Il y en a parmi vous, vous avez des étoiles tellement fortes. Certains d'entre vous, vous avez toute votre vie, vous avez douté de votre beauté. Vous êtes quelqu'un de très attirant. Et ce n'est que maintenant que l'esprit te révèle en fait que tu es quelqu'un ou quelqu'une que tu es censé même penser avec ta beauté. On est censé te connaître sur TikTok à cause de ta beauté. Alors qu'en grandissant, on te frustrait tout le temps. Regarde-toi là-bas, tu as un gros ventre. Maintenant, tu as des abdos. Mais il y a d'où l'image du gros. Comment on t'insultait quand tu étais petit, tu avais le gros ventre là. C'est l'image qui est restée dans ton esprit. Et malgré le fait que tu as, aujourd'hui, tu as deux trois enfants, dans ta tête, tu es toujours cette femme-là. Tu as une époque, tu étais grosse. À une époque, on se moquait de toi. Alors que les choses ont changé hein? Quand on te complimente au moment de dire que tu es belle Tu ne dis ah pardon laissez ça Ah pardon Moi Dans ton esprit tu es restée Cette femme Qu'on insultait quand tu étais petite On se moquait de toi Je suis là aujourd'hui pour remettre les, les, les pendules à zéro Je vais remettre les pendules à zéro Premièrement il faut que tu comprennes que le Seigneur a mis des choses en toi que tu dois utiliser dans notre génération, dans cette saison-ci. Deuxièmement, depuis que tu écoutes mes vidéos, tu as commencé à croire, tu as osé croire. En fait, tu as eu le culot de croire que il y a quelque chose en toi. Tu as eu le culot de croire que tu peux lancer ta propre entreprise. Tu as eu le culot de croire que tu peux lancer aussi ton propre business. Que tu peux acheter le terrain. Tu es qui? Donc tu as osé croire que tu peux acheter le terrain. Ah oui, oui. Tu as osé croire que tu peux avoir la voiture. On, on voit c'est ta propre voiture. Et... Tu as commencé à payer ta dîme. Tu as commencé à te laver avec le sel. Tu as commencé à... Euh, faire tes déclarations tu commences à dire que tu te vois avec euh, une grosse voiture tu te vois en train de voyager pour aller en Europe l'ennemi redoutait ça le but de l'ennemi dans ta vie depuis que tu es né c'est que tu n'oses pas croire que tu peux faire quelque chose c'est pour ça que tu as grandi avec la grand-mère tu vois cette grand-mère qui passe le temps à t'insulter là non vaut rien Dès que tu fais un petit truc comme ça, en faisant que tu as giflé. C'est pour ça que tu étais avec tes cousins là. Tu vois tes cousins là qui sont tous en baigne depuis là. Non? Tu as dit Seigneur, mon temps là, ce sera quand When Tu as posé des questions fatiguées. Bonjour, partagez ma vidéo alors. Partagez ma vidéo alors, Nathalie, bonjour. Baby, calm down, calm down. Fall on down. Bonjour la reine José, bonjour la reine Germaine, bonjour la reine Armelle. Partagez ma vidéo. Ah super, la reine Laure. Tu as suivi le traitement de l'huile d'olive, ça t'a soigné. Super Mal d'oreille disparu, ça c'est super. Bonjour le roi Francis, il y a monsieur. La reine Vanessa, bonjour. Ce que je suis en train de vous dire là, ne vous inquiétez pas. Si vous ne validez pas l'UV là, vous allez revenir, valider ça. Vous allez revenir au rattrapage. L'ennemi vous attend au rattrapage. Et tu vas beaucoup batailler pour enlever les pensées qu'on t'a mis dans ton quartier. Tu vois le quartier où tu as grandi là Tu vois le quartier là non New Bella, tu vois, village, le fin fond de village là. Quand tu arrives là-bas, tu prends la moto, tu peux même encore mille francs avec la moto. Tu prends un autre voyage, le fin fond là que tu as sauté, seulement sur les cailloux pour entrer à ta maison. Dieu va apprendre à te lever de ce lit où tu pensais que tu n'es rien tu n'as rien tu ne peux rien avoir petit à petit le seigneur va te mettre des gens sur ton chemin tu vas tomber sur des vidéos comme les miennes et parfois tu peux ça en une journée on te complimente On dit que mais tu sais que si tu fais tes vidéos sur TikTok, tu fais un peu le, le BG là sur TikTok comme ça, le, le beau gosse. Et que tu sais quand tu auras les vues. Tu dis, mais je me suis jamais vu comme un beau garçon. Je me suis jamais vu comme un beau garçon. Moi, on m'insultait toujours. Regarde. Regarde tes chutes. Comme tu as les chutes de cheveux là. Écoute, ma chérie. Il y a maintenant les frontales. Tu mets ça comme ça là, tu mets ton make-up, tu mets les lentilles dans tes yeux là, tu regardes comme ça, comme ça, il dit que. Yay! Tu as déjà commencé à m'écouter et ça t'a fait avoir le courage, tu as osé. Quand tu as osé, tu sais ce qui va se passer Ils vont riposter. Tu vas rester comme ça là. Les cousins, cousines qui ne te calculaient pas depuis même 6 ans. Hein. Oh. Tu vas les voir te contacter. Ok, il y a quoi euh, Voilà. Euh, tu te rappelles quand on était petit là, non Comment on se moquait de toi Oui. Tu mangeais comme ça là après. Ton ventre était gros comme ça là. Après, tu essuyais l'huile sur ton ventre. Oui, oui, oui. Tu te rappelles <rire> Pourquoi c'est maintenant que tu vas me rappeler ça? Pourquoi? Why? Parce que la personne est partie voir sur ton statut que tu as commencé à prendre les photos avec les beaux filtres. La personne a vu que. Oh! Donc, vous pensez que les BG, quand ils font leurs photos, leur. Les... Les BG ont toujours les façons de faire leurs vidéos là que. Et c'est parce qu'ils ont vu sur les lèvres. Ils vont. Le femme m'a toujours gagné. Il va léger ses lèvres 5 fois en 5 secondes. Enfin, enfin, il fait ça un peu plus sexy, tu vois, un peu là. Genre... Ah, tu vois, ok. J'ai vu l'autre jour, il s'habille déjà bien. Mais, hey, je la vois sur TikTok, on l'appelle la Reine Lumière. Tu un message sur Messenger. Il n'a même pas ton numéro de téléphone. Et ma femme voilà nous sommes à Lyon ça fait ça fait cinq ans on a acheté une nouvelle voiture on a, on a déjà trois maisons voilà c'est le complexe d'infériorité les gens là savaient que tu étais beau ou belle depuis longtemps premièrement ils t'ont jamais dit Parfois même, tu as vécu chez eux, c'était les enfants de la maison. Bonjour la reine Marie, bonjour, bonjour. C'était là, donc tu vivais chez eux. Quand on préparait la nourriture, il fallait d'abord qu'on les serve, on leur donne la viande. Maintenant quand ça arrive, tu on coupe la viande en deux ou en trois, on te donne une petite partie. Donc tu n'étais pas censé réussir dans la vie. On appelle ça en anglais le « underdog. dog ». Le homme de doc, c'est celui-là que, on sait que, pardon, lui-là, il n'est pas là à l'école. C'est nous qui avons fréquenté. Mon père m'a payé les études à Oxford, en Angleterre. Toi, tu as arrêté l'école en troisième, parce que ta mère était déjà morte, voilà. Donc, tu venais chez nous, on pris comme bonne. Tu étais la bonne pendant que nous, on étudiait la nuit, toi, tu étais train de laver nos habits. Mais moi, je ne sais pas qui a tiré la vidéo aussi. Quand je me suis connecté, c'est ce pas ça qu'elle voulait dire. Donc, cette domination n'est pas seulement physique. C'est spirituel. Il y en a que quand vous étiez chez eux, leurs mères sont partis faire des incantations. Pour vous dominer. Et c'est ce pas la blague. Quelqu'un vient. En week-end chez vous, bien vient. Tu, tu sais la nourriture. oui tonton, vous avez besoin de quelque chose d'autre. La mère dit, non, non, non, va dans ta chambre. La personne à te voir. En partant, il donne 1000 francs à tout le monde. Il te donne aussi 1000 francs. Mais comment te prends pour la basse classe alors que tu es l'enfant de la soeur de cette femme qui est à la maison Comme ta mère est déjà morte. Dès qu'on donne tes mille francs, et en donnant la personne, la personne dit à ta, la femme là que Ta fille c'est là Elle a une très forte étoile Dis-moi, c'est l'enfant de qui Ah non, non, non, tu vois ma, ma, ma, ma petite soeur qui était parti en aventure elle est morte là, oui, oui, oui C'est qu'on parlait, elle n'écoutait pas là, oui, oui, oui, c'est sa fille Elle avait laissé son père en de partir oui, oui, oui, oui, oui, allez va dans ta chambre Venez, salut tonton, venez, venez. Tonton vient de Washington. Oui, voici, voici, papy, voilà, euh, euh, Laetitia, voilà. Tonton là vous salue, mais il guette le moment où on sert la nourriture. Il a vu que tu es servant à la maison là-bas. C'est que quand on va servir, c'est toi qui vas sortir sûrement pour servir. Après on va te chasser encore que tu pars dans la chambre. Voilà que 20 ans plus tard... Je ne sais pas quel miracle Dieu t'a envoyé en bain. Tu Je ne sais pas comment tu as fait. Mais comment on dit que c'est Papa God. Tu as pris du temps pour enlever ce manteau sale qu'ils ont mis sur toi. Je suis en train de parler très très donc. Je sens que ça, ça va toucher quelqu'un particulièrement. Ça c'est ton message. Tu as pris du temps pour enlever l'image qu'ils t'ont donnée. Ils ont mis ça don tu n'osais pas croire que tu peux faire quelque chose dans ta vie. Et à chaque fois que ça, ça venait un peu comme ça là. Et il fallait que les enfants de cette femme-là ou de cet homme-là viennent te, te piquer encore. Moi j'ai déjà eu mon diplôme. Voilà euh, voilà, voilà mon habit que je vais porter le jour, le jour de mon graduation. Hum. Tu es là, tu n'as même pas le bac. Tu n'as même pas le bac. Moi je fais la licence, après je vais aller à... Je, je, je, oui, je vais aller en Angleterre. Toi, tu vas aller où? Thank God, il y a eu la route du Maroc. Thank God, il y a eu la route de la Libye. Tu te lèves un jour. Tu as dit que des gogo tu es parti. Tu es parti. Quand tu es parti, on a insulté. Oh, ta grand-mère a même pleuré. Les est elle Pardon, laissez-la. Oh, pardon. Tu as tapé trois ans en route. Quatre ans. Finalement, un jour, on dit, madame, bienvenue. Bienvenue. Attendez. Hum, je suis béni, Je me bénis encore. Hum. Un jour, tu restes. On dit, bienvenue, madame. Votre titre de séjour. Maman, tu t'es couché à la préfecture le vouloir comme ça, là que. Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur, merci. Écoutez, il y a un truc sur la vie. J'ai dit toujours vivons, que personne ne meurt C'est pour ça qu'il plus que mes ennemis ne meurent. Ne mourrez pas. Just leave live. Just live. Pendant toutes ces années, tu as appris le travail. Tu as appris la fidélité dans une tâche qu'on te confie. Tu tombes chez un homme, tu tombes chez, chez un homme-là. Le papa-là te prend comme son fils. Il te, maman, il te donne les lettres de recommandation. On te prend, on t'embauche. Tu as là, tu travailles tellement bien. Écoute, tout ce qu'ils ont fait pour cacher ton étoile pendant 35 ans. Je, te, je suis là pour te dire que ta saison, c'est maintenant. Ce n'est pas pour rien que tu tombes sur le message, si maintenant. Et je vous dis carrément, il y a des gens de votre famille qui sont allés prendre votre étoile. Et ce n'est pas la blague. Avant, tu ne gardais jamais le boulot depuis deux mois. Toi-même, tu vas, tu vas arriver en retard, tu vas garder ton propre boulot. Tu vas gâter la chose. Mais toutes ces années-là, tout ça, ça enlever le cliché mauvais qu'ils avaient mis en toi, sans enlever. Maintenant, le Seigneur te dit devant là, il y a le miel, il y a le lait. Tu tombes sur un là, tu travailles là-bas six ans ou six mois. Après, à un moment, le monsieur te donne toutes les clés de tous les magasins. Il dit c'est toi qui gères maintenant tout. Joseph voilà ce qu'on Joseph. Tu es arrivé là-bas comme prisonnier, tu n'avais pas les papiers. Quand t'as non plus dans l'entreprise là, en Turquie, Le monsieur t'a embauché sachant que si un jour on fait le contrôle là-bas, c'est même lui qu'on va pénaliser. Mais il t'a quand même pris. Aujourd'hui, il est prêt à partir se donner en garant pour qu'on te donne tes papiers. L'histoire de Joseph là, ce n'est pas, pas seulement dans la Bible, pas, ça ne reste pas seulement dans le cahier là. Il y en a parmi vous, vous m'écoutez, vous êtes des Joseph. Joseph avait le manteau de plusieurs couleurs dans sa jeunesse. Ses frères sont partis enlever. C'est 15 ans plus tard que ce qu'on avait donné depuis qu'il était né là. Parce que le temps de Dieu, oh, il sweet. Tu vas comprendre pourquoi tu avais dit passer au Maroc. Parce qu'aujourd'hui on t'envoie pour faire business au Maroc. Tu arrives là-bas, tu parles avec les Marocains, tu connais comment ça fonctionne. Après on t'envoie au Nigeria, tu dis ah je comprends pourquoi j'avais dit passer par le Nigeria. Tu connais toutes les villes, tu connais Abuja, tu connais Lagos, tu connais Delta State, tu connais ceci. Tu dis hey Seigneur, donc tu m'as fait traverser tout ça, tu me préparais pour diriger l'entreprise aujourd'hui qui va aller dans tous ces pays-là. Dieu n'est pas fou, il n'est pas bête. Mettez mes cœurs, mettez mes cœurs, pardon. Si vous ne voulez pas mettre mes cœurs, vous quittez. quittez mon vidéo. Mm. <rire> mm. Tu restes comme ça. Que comme pour toutes les clés d'une entreprise qui vaut un million d'euros, il te donne, il dit, je pars en vacances pendant deux semaines. J'ai. Tu dis, ah, Seigneur. Quand il y a tout à fait, il t'appelle. Tu, tu décides de quoi ici, on fait comment Tu dis, ah, Seigneur. C'est un d'entre vous, quand vous allez voir votre vie dans six mois, hein, tu ne vas pas croire. Les papiers que tu cherches depuis 8 ans là, qu'on t'a déjà donné. Le boulot même. Et ce qu'il y en a parmi vous que vous avez tellement bien travaillé quelque part que les patrons là attendent seulement qu'on vous donne les papiers pour vous positionner dans l'entreprise là encore plus haut. Tu vas dire, hé hey, Seigneur. Donc c'est tout ça que tu avais prévu pour moi. Waouh. oser croire ce que Dieu vous montre. Vous devez... lancez vous. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Il y en a pas mis, vous, vous allez lancer votre chaîne finalement, votre chaîne YouTube. Il y en a pas mis, vous, vous allez lancer de... les vidéos TikTok là. Vous allez finalement faire les vidéos là. Vous ne devez pas abandonner parce que vous êtes en train de traverser une période mentale, une bataille mentale. Et je le dis encore, si ce ne sont pas les anciennes connaissances qui reviennent, ce sera vous-même qui allez, vous allez vous droit de tomber sur les vidéos pour vous pour vous détruire vous-même. Faites très attention à ce que vous écoutez. Jurez-vous qu'à tout moment, ce que vous écoutez, sont des messages qui vont vous garder le temps. Focus. Et surtout l'action. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez peur. Le Seigneur m'a demandé de vous dire que cette fois-ci, la peur, c'est une fausse, c'est un voile. Donc n'ayez pas peur. Avancez. Sont des choses qu'ils ont prévues pour vous décourager non c'est à toi de te rappeler et parfois pour te rappeler c'est pas facile parce que tu es habitué à te dénigrer toi-même voilà je suis idiot tout ça ça n'arrive qu'à moi oh, quelle idiot oh. tu vas arrêter ça même que je suis qui et même qu'elle pourrait faire ça ce que les gens aiment Non, tu vas faire on va aimer tu peux avoir dix critiques deux compliments Prends les deux compliments là tu gardes dans ton esprit c'est ça ton carburant joseph c'est au milieu de ses frères avec papa ça faisait 12 personnes non tu crois que tu seras au dessus de nous donc, je crois que tu vas nous deviner. Ça veut dire que personne n'a pas, lui, ne croyait en lui. Ça n'a pas empêché que Joseph avance et qu'il accomplisse ce qui était sa destinée. Vous devez arrêter de de on dit rely, arrêter de compter trop sur les gens. Moi, il te dit non. Toi aussi, tu te dis non. Nous deux, c'est pas suffisant. Pourquoi tu as besoin d'une autre personne Et les gens vont venir, parfois, on fait peur avec les choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils vont venir faire que leur peur soit vos peurs. Non, ce sont tes peurs. Reste avec tes peurs. Sur TikTok, hier j'ai posté une vidéo, je suis allé à la, à la faire un sacrifice à l'eau. Maman, pour voir comment les gens m'ont fusillé sur Ah, oh, tu vas appeler les mauvais esprits. Oh, tu as ceci. Oh, vous devez vous rappeler de ce que Dieu vous a montré. De ce qu'il vous a dit. Et écoutez-moi, personne ne peut vous faire du mal. Avant, il devait atteindre votre esprit pour vous mettre à terre. Maintenant, là, c'est fini. Et c'est que pour vous, c'est Dieu. Tu es toujours habitué que tu appelles toujours ton oncle. Il te fortifie. Tu appelles telle personne. Mais donne en t'appelant, pour tu vas bien. Ouais. Non, non, non, je vais bien. Je vais bien, je vais bien. Mais avant, c'est moi qui la remonté, non? Qu'est-ce qui se passe? Naweti? Ah, j'ai pris ma dose, j'ai pris ma pilule du bonheur matinal. Oui, j'ai pris ma pilule, j'ai pas oublié. Ah non, des Rachel Tanga, c'est toi-même qui te, qui te dénigre. Tes soeurs croient que tu as l'argent. Oui. Mon argent est en route. Tu dis qu'alors que je n'ai rien toi-même, tu vis encore tes propres poches avec ta bouche. Écoutez, si vous croyez que j'ai l'argent, ben... Faut que j'ai l'argent que vous croyez que j'ai. Let me have the money. Money, money. Money, on croit que tu es... Money! Money, money, money, money, money, money, money, money. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Laissez-moi Ah, écoutez, Avant que j'ai l'argent, les gens croyaient déjà que j'avais l'argent. Un jour, je me suis assise et j'ai dit que mince. Comment avoir l'argent que les gens croient que j'ai? I must fulfill your prophecy. Je dois accomplir votre prophétie sur ma vie. I must, I must, I must, I must, I must, I must, I must, I must fulfill your prophecy upon my life. In the name of, in the mighty name of Jesus. Vous croyez que j'ai l'argent? Je dois avoir l'argent que vous, vous croyez que j'ai. Si tout le temps on te demande l'argent, tout le temps on te voit. Oh ma, ma, toi, toi tu es une bosse, toi tu as l'argent. Toi tu as tu l'argent. Est-ce qu'on peut pleurer l'argent Toi, tu fais, pardon, Jocelyne, sois, pardon. on ne peut pas pleurer mettre oui, On va faire comment I'm gonna have the money. Let me have the money. Vous pensez que... Les, uh, hmm. Ah non, tu as l'argent. Ah oui, oui, j'ai l'argent. <rire> mais oui. Mais oui. Mais mon argent, c'est pas pour te donner. c'est pas pour... Mais, mais, mais écoute, mon argent a des projets dessus. Parce que parfois, pour te mettre au challenge, ils m'ont dit ok, comme tu as l'argent, alors donne-nous, montre-nous. Non, non, non, non, non. Mon argent est planifié. I am busy. Faites attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Parce que parfois, vous faites ça pour... J'ai même vu une autre stratégie qu'ils ont au pays. Mon père me fait ça tout le temps. Quand tu le contactes, oh, bonjour papa, ça va. Wow, oh, les problèmes, les problèmes. Wow, oh, les problèmes. Il y a d'autres personnes qui anticipent. Ils anticipent avant. Je ne dis jamais, je ne fais jamais ça. Ton dialogue, quand tu es en, en présence de tes millions, que tu as en train de compter, ça doit être le même que quand tu es en présence de quelqu'un qui veut te gratter l'argent. Mais j'ai l'argent, moi, bah. I got the money. C'est juste que ce n'est pas pour te donner. Si j'ai l'argent, pourquoi j'apprends mon âme te donner? Pourquoi? Tu as fait quoi? Bonjour euh, le chevalier. C'est comme ça qu'on joue avec votre mental. Bon, comme tu as l'argent, c'est où Montre, achète alors ça. hey je ne suis pas là pour vous prouver quelque chose. J'ai l'argent, regardez ce qui importe. Il, il m'en fout de ça. C'est parce que vous avez le mental que si j'ai l'argent, il doit acheter la chaussure, il doit acheter. De... Non, non, non, non. Tu veux le prouver quoi qui Les gens qui ont vraiment l'argent là, c'est très difficile de voir ça sur eux. Il y a encore une mauvaise conception de l'argent que vous avez. L'autre jour je parle avec un de mes fils là, il me dit, ah, et, donc, voilà déjà des personnes qui ont même 10 millions posés quelque part. Je le regarde, vous avez dit que 10 millions c'est quoi? Vous savez ce qu'on appelle l'argent? Les gens qui sont riches, ce ne sont pas les gens qui ont porté l'argent, ils ont déposé dans un compte. Chaque jour, il regarde, il regarde sa, son, sa, sa, sa balance, son solde. Il dit, ah! Le soir, il regarde. 50 millions non les gens qui ont l'argent 10 millions entre aujourd'hui le matin le soir il lui reste 500 mille le lendemain matin 13 millions entre le soir il reste 850 mille le matin encore 50 millions pam il prend pas il dépose dans tel truc tac il lance sur le chantier il fait ça la, les, celui qui a l'argent, ce n'est pas celui qui a 15 000 euros dans son compte dormant. Au contraire, celui qui a 15 000, 15 000 euros dans le compte et que ça ne coule pas, il a peur. Celui-là vit dans la peur. Alors, arrêtez de vous laisser impressionner par les gens que wow, tu avais son compte. Hey, il a 5 millions dans son range de monnaie. Hein. Peut-être c'est depuis 5 mois qu'il a 5 millions. Et toi, en 5 mois, tu as déjà dépensé près de, de, de, de 40 millions. Donc, l'argent, ce n'est pas le, le, le lac. L'argent, c'est la, la rivière. Ça coule. Ça coule, ça n'a pas fait telle chose. Ça coule, ça n'a pas fait telle chose. Tu vois, les gens que tu les vois, ils ne sont jamais bloqués. Tu n'importe quelle situation. Il sait que tu, tu appelles il y a tel prix, il te dit que donne-moi une heure de temps. Il revient avec 5 millions il dépose. Donne-moi deux jours. Il revient il te dépose 40 millions là. Toi que tu as tes 15 000 euros là-bas, si on te pose un problème de 10 000 euros, 10 000 euros, c'est parti de là, non donc, changez votre mindset par rapport à l'argent. Le pauvre, il vient il regarde son petit argent comme ça. Là, il couvre encore. Il garde. Après, il regarde encore. Il garde. Après, il ah, Il garde. C'est les pauvres, ça. Et le pauvre pense toujours donne-moi, donne-moi. Il ne pense pas à semer. Quand j'emploie les gens, je regarde d'abord au départ. Je t'observe beaucoup. Mes employés doivent au moins prendre trois mois pour gagner ma confiance. Tu vois, quelqu'un vient d'arriver. Le salaire sera combien hein? Tu vois, 17h50, non, 16h59. Eh bien, madame, je, il est devant la porte. Je, je vais rentrer, madame. C'est déjà l'heure. Le... Madame, il me faut le contrat. Ça fait trois semaines que tu es dans mon entreprise. Pourquoi elle a t signé un contrat Pourquoi Tu me rapportes quoi Il te paie 100 000, tu 150 000. Je peux te jeter ou je peux t'envoyer Tu peux t'envoyer au champ. Tu la boule là pour le long chemin avec toi. Il vient, il veut seulement travailler. C'est toi qui l'arrêtes mon boutique. et hey, pas hey, pardon, viens discuter de ton salaire non. Madame, il y a quoi à faire, il y a quoi, il y a quoi madame. Voilà, je peux faire ça. Je suis pas trop marché, j'ai regardé madame. On peut dire ça. Mais je te, je, je te paye combien Non madame, laissez d'abord je fais le service. Dimanche, il écrit le matin. Madame, vous avez besoin de moi aujourd'hui au, au bureau. Il quitte chez toi dimanche à 22h. Même si celui-là te demande n'importe combien pour le salaire. Tu sais que j'ai quelqu'un qui veut s'aimer. Changer le mindset. Je suis sortie de chez moi à 7h30. On est censé commencer à 8h. Tu vis à... Là-bas, à 10 ou à 11. Tu as 45 minutes de trajet pour arriver. Tu sors je à 7h30. à ton avis, tu vas arriver au bureau à 8h00. Parfois, vos patrons-là, ils ont raison. Vous devez persister vous devez persévérer il y a une vision que dieu t'a donné quand tu as reçu cette vision c'était tellement clair dès que tu as commencé à déclarer la vision dans tes prières ou bien à commencer à payer peut-être louer le local hey et hey, problème problème problème je dis Mais Peut-être qu'il faut que je fasse, mais écoute, tu dois avancer. Tu as commencé à payer ta dîme. Tout Ton argent ton, ton est bloqué. C'est là que tu dois payer même ta dîme chaque jour alors. Chaque jour, tu vas avoir 5, 5 000 5 000 dîmes, 5 000 dîmes, 5 000 dîmes. La Bible dit que l'ennemi rôde, il cherche celui qui va dévorer. Quand tu déclarais que je me vois avec mon entreprise, je me vois au Canada, j'ai le titre de séjour, j'ai. Écoute, il est lié, il a, il a en compris. Maintenant, quand, quand Dieu t'envoie faire quelque chose, il n'a pas dit que ce sera sans adversité. Quand Jésus est venu, il dit il dit, il dit oh, je viens sauver les enfants de Dieu, je viens les sauver. Il a eu la croix, non. Quand tu tombes enceinte, on dit que tu vas avoir l'enfant. Quand tu passes quand même deux jours de contraction, ça fait mal. Tu pousses, ça fait mal. Tu sors, même ça fait toujours mal. Dieu t'a promis le bébé, non? Mais il n'a pas dit que ça va se passer facilement, non? Il t'a promis que non, ça c'est sûr. Tu vas accoucher. Tu conçois l'enfant, d'où? Dieu. Dieu, comment ça se fait que le tour là pour sortir, ça fait mal comme ça? Ah! Maman, quand il va accoucher, hé hé hé. J'ai dit que ça c'est le piège, ça c'est le guet apens <rire> Maman, on m'avait dit que non, les contractions c'est un peu comme quand tu as tes règles. là. Yeah. <rire> non, non, pardon, excusez ma vie, <rire> c'est pas la même douleur. <rire> je me rappelle quand je reçois les premières contractions, j'avais fait deux ans, j'ai ça les premières contractions. Après un moment, j'ai dit que hey, ici, je commence à pleurer maintenant. Et je ne connais pas combien de jours de travail j'ai. Putain, je le cœur. J'ai fait trois jours de travail. J'ai accouché le troisième jour. Les contractions ont commencé. J'ai accouché le troisième jour à 19h. Ça a commencé le premier jour. Le jour où j'étais censée accoucher. Ma poche d'eau s'est percée à 3h. J'ai accouché trois jours plus tard à 19h. Donc demain, là. Après demain, l'autre jour, là, le troisième jour, à 19h. Pendant le temps, ils ont dit que Pardon, il ne veut plus. <rire> il dit que je ne peux plus avancer. Bon, je ne peux plus reculer. La fin, il y en a mon ventre. <rire> Parfois, vous devez avoir la mentalité de penser, un peu, méditer un peu sur la grossesse. Vous allez voir qu'il y a des rêves ou des, des promesses que Dieu vous a faites. Tu te disais que quand ça va venir, ce sera facile. Maman, tu rencontres l'homme de ta vie, entre guillemets. Vous traversez une période où vous avez tous les problèmes de la terre. Tu dis que, yeah. Dis-toi toujours que ce que j'ai vu au départ... Je dois pousser pour avancer. C'est pour ça qu'on dit à madame, on dit à la femme que pousse madame. Pousse. Tu dois pousser pour que ça sorte. Parce que tu ne peux pas avaler l'enfant là non. Est-ce qu'il va encore devenir espère de ou bien ovules? C'est mort. <rire> Seule option devant <rire> La prochaine fois que vous allez vouloir abandonner un projet que vous avez commencé, pensez à ça. Que quand c'est là dans ton ventre, ça a déjà poussé, la contraction a déjà commencé, tu ne peux que accoucher. Tu te lances, tu arrives au Maroc, tu es calé. Tu es en Turquie ou en Libye, tu es calé. Un jour, tu te lèves, quelque chose te dit que rentre. rentre. Je suis enceinte, je vais faire comment? Je vais pousser, je vais qu'arriver là-bas. Je vais qu'arriver. Il n'y a pas plus, il n'y a, a pas cinq ans. A go, arriva. <rire> aïe, aïe, aïe. Oui, vous comprenez, non? Parce que c'est ça votre bataille. C'est ça votre bataille. Et quand tu pousses, généralement quand tu dois traverser un plafond qu'on avait dit dans ta vie que tu ne peux pas traverser tu vas voir les douleurs les plus atroces, que ce soit mental que ce soit physique, que ce soit financier maintenant quand tu traverses ça c'est un peu comme quand la, la fusée veut sortir de l'atmosphère terrestre quand ça vient sortir là ça, ça, tu, tu regardes, tu as vu les vidéos, il y a beaucoup de résistance et puis quand ça pousse pouf ça arrive au dessus là, ça commence à flotter tout devient calme c'est le genre de calme qui arrive et parfois quand tu es dans la douleur et la détresse et la dépression tu pousses avec un idée un jour ça va aller je me bats pas seulement pour moi mais pour mes enfants pas seulement pour mes enfants mais pour les enfants de mes enfants si je pousse et j'obtiens les papiers ici aucun de, mes, de ma descendance ne sera plus camerounais ils seront peut-être français ils seront belges ils seront euh, je sais pas mais l'affaire de manque de papier là ce sera éradiqué dans ma descendance donc tu train de briser une malédiction générationnelle sur les générations il faut beaucoup pousser. Certains d'entre vous, vos mères, ta mère a eu des opportunités quand elle était jeune. Quelqu'un est venu de venir voulait l'épouser, partir avec elle. On allait visser encore ta mère, bien visser comme ça là. Après, l'opportunité là, ça a disparu. Comme ça que toi, tu n'as jamais eu les papiers. Tu es toujours avec ton petit passeport camerounais là. Maintenant, tu as une opportunité. Quand tu as 22, 23, ans 25 ans, tu avances aussi. Et là, tu comprends. Tu as l'adversité, tu comprends pas. Parce qu'il y a un changement générationnel qui a de se passer. Peut-être que tu as composé l'examen là même cinq fois pour devenir infirmière. Tu es fatigué. Parce que c'est toujours quand il y a à la fin là. Quand c'est déjà la fin. là. Je dis, peut-être que je ne suis même pas censée avoir le diplôme là. peut laisse. Pousse. Écrivez ici la copousse. Souvent vous écoutez seulement vous faites comme si vos, vos pouces là ne marchaient pas. <rire> tu vas pousser, après tu vas voir que tu vas t'habituer à un nouveau niveau. Nouveau niveau. Et ça va devenir maintenant la routine. Tu vas t'habituer à toucher peut-être 5 000 euros le mois. Alors que pendant des, des années, tu étais sur 1200 1500 euros. Dès que tu prends le diplôme là, pas tes finances mensuelles changent. Pour toujours. Du coup, tu peux acheter une grande maison. Tu peux avoir maintenant ton titre de séjour. Tu es infini à diplômer. Donc, vous allez repartir encore faire la chose. Là, vous allez insister. Ok Voilà. Bon, c'était la dose matinale. Si vous savez que vous allez pousser, c'est bon. Vous poussez. Une épouse à Vous allez repartir faire vos vidéos. Les vidéos que vous aviez abandonnées, là, vous allez repartir faire ça. C'est un peu ça. Bon, à vous passer une bonne journée. Hein. Il y aura lavage. Il y avait lavage hier, donc euh, il y aura lavage jeudi. Mais ceux qui sont euh, qui veulent le lavage physique, vous pouvez toujours venir à Maquepé. Euh, Libreville aussi, il y a le lavage. Le message que j'ai donné aujourd'hui, aujourd c'est très... Mais messages, je ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que quand je fais mes vidéos, je me casse pas beaucoup. Parce que... Je sais que c'est pour des personnes qui sont sous... Sous attaque extrême attaque extrême doute infini euh, découragement intense et quand elle parle comme ça là, ton cœur se resserre tu te fortifies tu repars encore c'est ça le but donc vous allez repartir à la besogne ok baby calm down N'oubliez voilà, voilà, pas votre joie, ok? Regardez toujours ça, vous mettez sur, sur votre dos comme ça, là, comme le sac à dos. Another banga. Bonjour Sydney, Sydney bonjour. Ça va Comment tu vas Tu portes bien, j'espère. Bonjour Henriette. Alors bienvenue, bienvenue sur ma page. Alors comment était ton week-end Alors j'espère que vous avez pu, vous avez pu voilà accomplir vos rêves pendant ce week-end parce que moi j'ai eu les miens voilà je peux réaliser beaucoup de choses vous voyez j'ai des portes qui me sont ouvertes voilà et puis même si ça s'ouvre pas voilà je mets mon pied dedans et puis voilà ça s'ouvre bon, de quoi je parle là faut toujours garder le moral tu sais parce que tout va bien se passer et puis bon voilà tu vas pas laisser une petite personne te décourager comme ça Non, tu peux pas le faire tu peux pas te permettre parce que tu as traversé trop de choses pour arriver là-bas. Tu peux pas? Ah, bonjour la reine Christelle. Comment tu vas? Je crois que j'ai mangé un petit crapaud qui me fait parler comme une... Je ne t'aime pas. Je fais l'accent gabonais. <rire> Les gabonais ont un accent trop marrant. Ok? <rire> Quand tu arrives, tu dis, bonjour. Mmh. Tu es camerounaise? Mmh. Il dit... Oh my god Ça m'amuse trop. Moi, il ne pas partir. J adore En oh, fait, je trouve ça marrant, c'est tout. Uh, yeah. uh. Je pense que les Ivoiriens et les Camerounais se ressemblent beaucoup. Oui. Leurs accents. Et c'est fou parce que euh, <rire> l'accent gabonais est très contagieux. Je rencontre beaucoup de Camerounais au Gabon et puis quand je leur parle, ils, ils ont oublié l'accent camerounais. Oh, « tu ne veux pas partir là-bas Après moi, je lui ai dit de venir ici. Après, on va... » Je dis « Hein ?»« Mais vous qui êtes là-bas tu, tu, tu, tu mets le doigt là, non ?» Ah, moi, je sais pas. Moi, j'ai oublié l'accent camerounais. Et puis, le pire, c'est que quand ils partent à doigts, là, on croit qu'ils sont Gabonais. Ils arrivent au marché, ils comme les Gabonais. C'est comme ça qu'on les escroque sur la nourriture. Oh là là, ça me fait trop rire. C'est combien tu me dis c'est combien C'est combien hum? On dit bonjour. Excusez-moi. Oh my god. Ça m'amuse toi, hein? désolé. Mais les gens, les femmes gamonaises sont très gentilles. Il a fait beaucoup d'amis, ils sont très gentils. Elles bavardent beaucoup, les bagamones bavardent beaucoup. Vous connaissez Bavadé okay. Je suis là sur mon téléphone. Ok. Mais j'aime, j'aime. Ah, quand Monesse veut te dire quelque chose, elle va prendre un bon historique, la genèse. Après, on va pas passer par les vitiques. Après, on va pas passer par les juges. Il dit que, ouais, viens, Mathieu. Non, c'est comment <rire> hmm. <rire> ah, Ça me fait bien sourire. J'aime bien. Ça me plaît ce matin. Vous devez. Il euh, y a beaucoup d'entre vous. Vos finances sont attaquées actuellement. Euh, je disais ce matin à une de mes filles, c'est un problème de perception. Ok. Ce que tu as vu depuis deux mois, que tu m'écoutes, c'est quelque chose que tu n'avais pas vu avant. Donc, de toute ta vie, tu ne t'es jamais vu en train d'avoir 500 000 euros ou bien d'avoir une maison de 1 million d'euros. Mais depuis deux mois, tu as émis des désirs puissants as demandé des choses que genre tu n'oses même pas dire à quelqu'un que j'ai demandé ça non, je crois que tu savais quand même que le, le, le diable ne peut pas te laisser faire ça comme ça d'où l'adversité qui est en train d'arriver maintenant je veux que tu comprennes que quand un roi dit sa chose ou bien il donne un commandement le roi ne discute pas avec quelqu'un il dit il sait que ce sera fait donc vous devez garder le cap. De toute vous êtes dans une bataille de perception, une bataille mentale. Que tu crois que ton agent est en es train de devenir ou que tu ne crois pas, ça ne change pas le fait que ton agent soit en train de venir. Que tu crois que tu es belle ou que tu ne crois pas, ça ne change pas le fait que tu es belle. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a les jours où vous vous sentez super sexy? Like, I'm feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling, my, I'm feeling myself. C'est un jour où tu te regardes. De rien faire tu te maquilles pas aujourd'hui non je veux même pas qu'on me drague qu'est ce que tu trouves de bien sur moi pourquoi je me drague tu me pose les tu te est et que ça change ton corps là Ça change. tu es tout belle non le jour où tu croyais que j'étais belle, le jour où tu croyais que tu n'étais pas belle. Est-ce que t as, t as, t as, tu n'as pas changé? Maintenant tu dois t'entraîner. You have to get used to. Tu dois t'entraîner à te voir telle que tu es. Riche, prospère, belle, aimée, pleine d'amour. Donc tu te lèves, tu te mets devant le miroir, I'm feeling myself, I'm feeling myself. Pélima, un peu ma mmh. soeur et ou la fille elle se prend elle se prend, mais elle se croit. Oh, yeah, yeah, yeah, oh, yeah, un ma soeur. Donc, quand tu te lèves chaque matin, tu as le choix. J'ai pris le, le, le, le cas de figure de votre corps parce que ton corps est là et tu vas voir que les jours où tu te tu te mais vraiment, et tu te crois belle. Si tu remarques bien l'apéro, là, tu auras des gens qui... Wow! Mmh. Nice. Certains dragueurs vont même t'appeler encore. Donc C'est un jeu de perception. Tu dois t'entraîner pour percevoir correctement. You need to see right. You need to perceive right. Make sure at all times, That your mind is telling you the right thing. That you're not saying something that is a lie. I'm beautiful. I'm strong. I'm powerful. Whatever I feel like, I'm still beautiful. Parce que parfois, vous pouvez avoir dans votre entourage, des personnes qui sont envoyées pour vous décourager, pour vous insulter. Des personnes qui ne croient pas en elles, et qui sont choquées que vous croyez en vous. Mais on a grandi ensemble non tu es ma cousine, non, non, non, non. Non, mais son sœur, non. Comment ça se fait que tu crois que tu peux être une célébrité aux États-Unis et moi hein? On sort de tout, Non. Toi, tu sors de Tungan, moi, il ne sort pas de Tungan. Je suis née de nouveau. J'ai changé. Je suis une nouvelle personne. Donc, j'espère que ça rend les choses à votre tête. Et s'il n'y a même personne autour de vous qui croit pour l'instant, n'est-ce pas, vous me regardez, je crois en vous, non. Vous me regardez, non. N'est-ce pas okay. Parfois, je te lève, tu fais un business. Tu ne sais pas que les cinq premières personnes à qui tu vas parler de ce business vont déterminer si le, le, le business va vivre ou pas. Oh non, non, non, non, non. Moi, j'ai essayé, ça ne ça marchait pas. Hein? Hmm, c'est dur, la vie, c'est dur. Comment tu vas faire toi tu viens d'europe tu ne connais personne tu n'as pas de relation qui va acheter soyez très prudent c'est comme ça qu'ils ont tué beaucoup de vos rêves je rêvais d'être une avocate moi je rêvais de partir au canada moi je Tu suis parti dire aux gens non tu n'as même pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Regarde ta mère. Elle souffre au village. Tu vas trouver 4 millions au Canada ou en Angleterre. Regarde, regarde tes parents comment ils souffrent. Tu dis, ah, oh, c'est une vidéo. Tu laisses. Donc voilà, tu as laissé. Tu as tué ton rêve. Donc faites très attention. Pour moi, je me dis toujours, si c'est entré dans ma tête, ça va être If it touched my mind, I'm able to do it. If it touched, if it entered my mind, man, I can do this thing, man. I can do this thing. I can do it. I can do anything. Because Christ is in me. He strengthens me. Je peux tout faire en Christ. Si ça a traversé mon esprit, si l'idée est ancrée dans ma tête, jusqu'à j'ai vu que... Hmm. Bon. Et qu Il y a ce qu'il en a vous maîtrisez déjà, c'était ce truc. C'est très spirituel. Il y en a qui vous maîtrisez déjà ce dont je vous parle. Je suis là juste pour vous rappeler, ça c'est tout. Je suis consciente qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent. Il y a des gens qui me regardent qui n'ont jamais commenté. Il y en a qui me regardent qui ont beaucoup de business déjà, qui sont en train de fleurir. et ce que je dis, ça vous aide. Vous passez une superbe journée. Je vous envoie plein de cœurs. Plein de cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs.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 The song comes up, it's a new day starting. It's time to sing your praise today. Whatever may come and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord.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 Lord, I worship your holy name You're rich in love and you're slow to anger Your name is great and your heart is kind For all your goodness I will keep on singing Ten thousand reasons for my heart to shout, bless the Lord, oh my son, oh my son, worship his holy name. I worship your holy name Lord I worship your holy name And on that day when my strength is failing My strength is weak and my heart is gone Forever I will keep on singing your praises. Ten thousand reasons for my heart to shout. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship his name. your holy name jesus i worship your holy name lord i worship your holy name restez toujours dans l'adoration restez toujours dans l'adoration I keep hearing voices in my heart Say I'm not enough For every single ray you wreck my heart right I will never leave ah. Le Seigneur est toujours au trône Peu importe ce qu'on ressent que tu te sentes forte ou pas. C'est pour ça qu'à tout moment, tu dois te sentir forte. Tu dois te parler. Tu dois te commander d'être forte. Mmh. Tu ne peux pas tomber. Sauf, tu vas voir. Tu ne pourras pas tomber. Quand la Bible dit, « un bon courage. » Ça veut dire que le courage, là c'est toi qui dois prendre. C'est toi qui dois prendre le courage. You gotta take it yourself. You don't. Nobody's gonna, gonna give you to you, you know. Nobody. Je vais parler autant que je peux et que je veux. Mais vous-même, vous devez... You have to pick yourself up. Tu dois te relever de ce lit où tu es couché là. De la dépression dans laquelle tu es. You speak life into yourself. Tu parles la vie dans toi-même. Que je suis, Tu vas avancer. Tu vas avancer. Ton magasin là, ça va marcher. Tu vas ouvrir le magasin là. Ça va réussir. On vous passer une très bonne journée. You see, I am love. Mm -hmm. When I'm You ain't got a thing And I am yours And I believe